Good morning. Aleiden et chusra aujourd'hui le lunishma ta vraiment de khaib ben israq vefani david ben fortuna fitna mazal dora bat ester et tamar bat monica soline sousan si vous citez aussi des une prochaine tud musha contacter les 5 minutes éternel nous étions sur la cette ktubot parik bet mishna dalet c'est omer c'est ktavi yadi et c'est ktavi yado shel khaviri et c'est omer c'est ktavi yadi et c'est ktavi yado shel זה אומר זה כתבי ידי וזה אומר זה כתבי ידי צריכים לתרעף ימהמ אחר דיבר רבי מאיר וחכמים מומרים איננו צריכים לתרעף ימהמ אחר אלא נאמן אדם זה un petit peu hors sujet. C'est-à-dire en fait on a ça va pas avec ce qu'on a évoqué dans la précédente qu'on a parlé du kioum Suite à ça la cette nouvelle mishnah vient nous apprendre quelques petits détails du kioum C'est quoi le kioum d'abord euh, on va poser le problème d'abord simplement, après on va peut-être expliquer un petit peu plus profondément ce qui se passe. C'est des sougothes qu'on étudie très longuement dans les, dans les, dans les chivotes, des sougothes de shtar, comment fonctionne un shtar. Très succinctement d'abord, il y a le, on avait dit que lorsque deux personnes signent un contrat, Reuven Ben Yaakov et Shimon Ben Yitzhak. Reuven et Shimon, ils ont tous les deux signé un contrat. Ils m'ont signé à moi que vous m'avez vendu votre maison. Donc la ma maison maintenant, grâce à ça, ça, je détiens la maison. On a maintenant un quiproquo entre nous. Vous venez, vous dites, non, je ne l'ai pas vendu, je l'ai vendu, j'ai pas vendu. Je sors le shtar, il y a Reuven et Shimon qui sont signés. Ça suffit, je sur Bédin. Bédin, si, quoi, ça sur Beddin. Le Beddin, s'il croit ça, c'est franchement des pigeons, quoi. Non, Bémet, c'est moi qui ai signé, et Shimon. Je rajoute aussi Yehuda et Issachar aussi, pourquoi pas. Comment on va réussir à prouver que c'est Reuven et Shimon Il va falloir faire certifier les, signes, les signatures. Pour certifier les, les signatures, on a en fait deux procédés. Le procédé le plus logique, c'est. On a trois procédés, on va dire, c'est déjà quoi. Il y a tout d'abord deux témoins externes qui viennent et qui disent effectivement nous reconnaissons la signature de Réuven et la signature de Shimon, donc le contrat a été attesté. Le star, il a été. Mekouyam, les Kayem. Ouais, Kayam, quelque chose, quelque chose qui se tient debout, les Kayem, maintenir. Donc le, le, le, le, il a été certifié. Ou encore, au lieu d'avoir deux témoins, on sait qu'on a à part ça au din, on, on, on sait qu'il y a un autre, un autre contrat qui a été signé par Rouven et Shimon aussi. On compare, on voit que c'est exactement la même signature. Dans la forme, comme dans la manière de. de on regarde, on distingue comment amener tenir le, le stylo, la plume. Et on voit que c'est la même chose. D'accord Donc il faut nécessairement deux témoins. Une fois qu'on a les deux témoins qui viennent, qui disent que les signatures sont des bonnes signatures. Alors, dans ce cas-là, maintenant, on sait que les deux témoins qui sont là, ils sont justes, et désormais, on a ici un contrat signé qui prouve que Reuven a vendu la maison, a prêté de l'argent, ou a de l'argent plutôt. D'accord C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a entre parenthèses, je vous dis, c'est un grand sujet qu'on étudie dans les chivotes. Comprendre comment fonctionne le stard, c'est un très vaste sujet, parce que de manière générale, ça n'existe pas d'écrire un témoignage. Imaginez que j'ai vu une scène, là, mal, dans ça pas dans cette dans ce DPM d'Octobot Imaginez que j'ai vu une scène il y a 30 ans, que, peu importe, Oven il a acheté la maison, il a fait quelque chose, et donc pour ne pas oublier, j'écris sur un papier, que je garde dans mon petit portefeuille, dans mon petit porte, dans mon petit bloc-notes, et puis 30 ans après, j'ai besoin de ce témoignage, je le sors et je lis que j'ai écrit ça il y a 30 ans maintenant. Dans ma tête, je me souviens de rien. Mais je me souviens d'une chose, que si j'ai écrit ça dans mon petit carnet personnel, ben c'est sûr que ça s'est bien, ça s'est passé. Est-ce que je peux témoigner sur une chose pareille Et la réponse, elle est non. Parce que quand je témoigne, il faut que ce soit un être humain qui est dans la tête les données et qui nous les communique. Et si jamais il les a plu, alors il ne peut pas écrire ça et doute sur un papier. Et quand il lit ce papier, si le papier il lui évoque rien, il ne lui rappelle rien, il ne pourra pas témoigner. Il faut nécessairement se souvenir parce qu'on a vu la chose. Ça, c'est en général. Pour un star, ça fonctionne très différemment. Un star, à partir du moment où on a Rouven et Shimon qui ont signé, ils ont fait que maintenant ce papier-là est un contrat en bonne et due forme par lequel on pourrait calmer de l'argent. Si ensuite il y a des qui vient et qui qu disent ⁇ mais on ne se rappelle de rien du tout ⁇ on sait juste que est nous, ce c'est notre signature, il n'y a pas de doute, on ne se rappelle pas de la scène. Eh bien on pourra faire ressortir de l'argent ou utiliser ce star comme un bon star. Pourquoi Parce que c'est justement tout le fonctionnement du star qui consiste. C'est une fois-ci que c'est pas qu'on que, que c'est un témoignage face au bed mais c'est qu'on a créé un, un, un papier, un, un smart, je ne sais pas comment c'est devenu. Un document qui fait office de preuve en soi-même. C'est lui la preuve maintenant. D'accord On ne va pas extrapoler du tout. Il y a beaucoup de quoi philosopher sur la... comment fonctionne star Ce qui nous concerne maintenant pour notre Mishnah, c'est de savoir quelles sont les personnes aptes à témoigner. Soit, bien évidemment en Asie, s'il y a deux personnes étrangères qui viennent et qui témoignent, ça marche. Mais même mieux que ça, même si c'est les deux personnes qui ont signé, qui viennent et qui témoignent chacun sur son écriture et l'écriture de son voisin. C'est-à-dire, moi, en fait, sur le fait que moi, moi je suis Réouven, Réouven Ben Moi, je témoigne que moi, j'ai signé Réouven Ben Et Shimon, qui est venu avec moi, il témoigne aussi que moi, je suis Réouven Ben que c'est ma signature. Donc, il y a deux témoins sur Réouven, deux témoins sur Shimon. Et la Michel nous dit que ça marche, premièrement. Vous va me dire quoi de plus évident Mais ce pas du tout évident, parce que, parce que, de manière générale, moi, je ne peux pas témoigner sur ce qui me concerne à moi. Et là, quand je viens, je témoigne que ma signature, c'est une bonne signature. Mais ça marche quand même, parce qu'on a au moins deux personnes, deux personnes cachées sont venus nous raconter que cette signature est cachère. Ça c'est la première fois de la mission. Il n'y a pas tellement de grands cri Le grand cri ça va être la suite de la Mishnah, vous allez voir. Zéomère, L'un vient, et me dit, c'est mon écriture, et c'est l'écriture aussi, et c'est ma signature, et c'est la signature de mon ami. Donc moi je témoigne sur moi-même et sur Shimon. Et Shimon aussi vésé omer et l'autre il dit aussi, il dit la même chose. Zéctaviadid, Zéctaviadou, Chaltravéri. Il dit c'est sa signature, Shimon il témoigne sur lui même et aussi il témoigne sur la mienne que c'est bien ma signature. Eh bien, un réel ou les deux sont crus, parce que maintenant on a, c'est-à-dire on a plus, plus que ça, on n'a pas que les deux sont crus, on a que les, les deux signatures sont maintenant crédibles, euh, certifiées conformes, d'accord Ensuite, « Zé omer dit zé Regardez ce qui se passe. « On arrive tous les deux, Reuven et Shimon, nous venons devant le Béddine. » Et on va leur dire, moi je connais pas la signature de Shimon. Mais je peux vous dire que ce qui est écrit ici, que c'est Reuven Ben Yaakov, c'est moi. Et lui dit la même chose, il ne peut pas témoigner sur moi, mais il témoigne pour lui-même. Il sait bien, bel et bien, sa signature à lui, il nous l'atteste. Il s'avère que maintenant on n'a pas deux témoins pour certifier chacune des signatures. Mais, ouais, il y a chacun qui témoigne sur soi-même en fait. Premièrement, peut-être qu'il aurait fallu commencer par là aussi. S'il y a un seul témoin qui vient témoigner sur Rouven et un témoin qui vient témoigner sur Shimon, on ne pourra pas certifier le, le contrat. Vous êtes d'accord Parce qu'il faut pour chaque signature, tout ce qui doit, Alpich, et Védim, Yakoum, D'Avar, tout ce qu'on doit faire pour faire valider Bedin, il faut nécessairement deux témoins. Donc, on a deux choses à vérifier la signature de Rouven et la signature de Shimon. Pour la signature de Rouven, il va nous falloir deux témoins. Pour la signature de Shimon, il va nous falloir deux témoins. S'il y a un témoin qui vient sur Rouven, un témoin qui vient sur Shimon, on ne dit pas qu'on a deux témoins pour valider le star, pas du tout. On a un témoin pour la moitié du star, un autre témoin pour, un, pour une moitié du star. Et en fait, on n'a aucun témoin pour un star entier. Donc, on n'a rien pour le moment. Il faut nécessairement deux témoins pour la première signature, deux témoins pour, une, pour la deuxième signature. Ça ne va pas être les deux mêmes personnes. Il faut que chacun s'exprime sur les, sur les deux signatures. D'accord Alors maintenant, je reviens sur le cas. maintenant. C'est pas que c'est une personne étrangère. C'est moi-même qui viens et qui témoigne que je signe. Et lui, il vient et il témoigne aussi qu'elle a signé. Sur ça, rabine, nous dit ben, c'est pas bon. Parce que pour pouvoir valider la signature, il faut nécessairement deux témoins. Ouais, il faut nécessairement deux témoins pour valider chaque signature. Et si Reuven n'est pas capable de dire que Shimon aussi l'a signé au même moment, ou que finalement, je peux juste venir vous dire que moi, je, y a, y a, y a, il manque, il manque deux de témoins, concrètement, d'accord Ça ne prend pas le Sur ça, il y a Chachamim » Vachamim en an les... les disent, les et les et même. Et là, nous ils ne sont pas d'accord sur ça. Ils nous disent, non, c'est vrai qu'une un, personne ne peut pas témoigner sur une seule signature, faut nécessairement deux témoins. Mais quand c'est moi-même qui viens témoigner pour moi, que c'est ma propre signature, alors là, ça marche. Pourquoi ça marche Alors là, il y a une petite finesse. C'est qu'en fait, regardez... Quand le star il est validé est parce que moi qui suis signé en dessous c'est comme si je suis en train de vous raconter ça alors j'ai mieux à faire maintenant c'est que moi même je viens et je vous raconte tout ce qui est écrit c'est vrai donc à partir du moment où je vais venir témoigner que c'est ma signature c'est pas que je suis en train de témoigner que ma signature est bonne je témoigne plus que ça je témoigne que tout le contrat il est, il est bon je suis en train de revalider de nouveau le contrat autant que j'avais vu je pouvais signer à l'époque et faire valider le contrat grâce à ça bien, en ce moment quand je témoigne sur ma propre signature je prends une, une allure beaucoup plus violente, beaucoup plus forte, que ce n'est pas que je suis en train de certifier la signature, je suis en train de certifier le contrat, en fait. C'est encore plus fort. Et de ce fait, puisque moi qui suis signé, je certifie le contrat par ma signature, et ben lorsque je viens, je témoigne que c'est moi qui ai signé, je suis en train, en ce moment, de certifier le contrat directement. Pas que la signature en dessous, mais tout le contrat lui-même, je suis en train de le, de, le, de le valider. Et sur ça, Rabbi qui relègue, qui me qui dit « Non, ça ne marche pas comme ça ». En Rapport avec le principe qu'on avait introduit, que quand que les témoins en fait, qui qu signent en bas, ils se souviennent pas forcément de ce qui a été écrit dans, dans le contrat, mais malgré tout, parce qu'ils sont signés en bas, on valide le contrat. Vous le savez, quand moi je viens, je témoigne que c'est ma propre signature qui est signée, et je suis pas en train, je peux pas témoigner sur le contrat, je témoigne nécessairement que juste sur le fait que la signature elle, est bonne. Et son rabbi, va nous dire Ben, si tu témoignes sais que la signature est bonne, il faut deux témoins pour témoigner sur la signature, ça servira à rien que, que ce soit toi-même plus qu'un étranger, d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne pleine das la à la tout